Bonjour, je suis Aimé Kone, spécialiste marketing et responsable marketing du cabinet AMP. Alors aujourd'hui, je suis avec le coach Amon, et donc conseiller à l'hôpital donc on va échanger en fait sur des thèmes précis pour régler des difficultés dans votre vie d'entrepreneur. Donc aujourd'hui nous sommes dans la section marketing, section dans laquelle on partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour vendre en tant que PME. Alors aujourd'hui on va débattre d'un sujet pour ceux qui vendent avec du contenu gratuit, ceux qui partagent leur expertise à travers des écrits, des vidéos sur internet et tout ça. Donc je vais d'abord passer la parole au coach Amon qui va intervenir. Bonjour, je suis le coach Régis Amon, expert marketing chargé des PME en difficulté de vente et puis fondateur du cabinet MP. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important, comment faire du contenu gratuit tout en facturant ses prestations. Ne pas faire du contenu gratuit et puis finalement ne rien donner à vendre. Voilà, c'est de ça qu'on va parler avec le coach C'est une problématique pour tous ceux qui fournissent du contenu gratuit, les prestateurs de services, ceux qui font la démonstration de valeur au quotidien, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent donner de gratuit, qu'est-ce qu'ils doivent faire payant. Ils ont un problème au niveau de cette limite-là. Et parfois même, ils ont des clients qui demandent aussi du gratuit, du gratuit, du gratuit. Et finalement, ils ne savent plus à quel moment il faut facturer ou pas. Donc, c'est euh, ce sujet-là on va parler. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, coach Aimé, déjà, quelle est cette conséquence-là de ne pas connaître la limites de quand il faut donner du gratuit et quand est-ce qu'il faut faire du payant? Alors, la conséquence directe, c'est que lorsque vous fournissez du contenu gratuit, que vous ne savez pas la limite de votre contenu gratuit, vous travaillez finalement c'est-à-dire que vous n'allez pas rentabiliser votre entreprise, puisque l'objectif final, c'est de vendre votre produit. Mais si vous fournissez du contenu gratuit, que vous n'arrivez pas à la limite de facturation, vous n'allez pas être rentable et vous allez continuer de fournir du, du contenu gratuit comme ça. Voilà, donc vous n'aurez pas une entreprise rentable au final. Voilà. On peut dire qu'il y a déjà une perte d'énergie, il y a déjà un effort marketing qui est fait, mais en vain. En vain. Voilà. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que, euh, en plus de ça, il y a le fait que vous pouvez finir par perdre votre crédibilité parce que vous finissez du contenu gratuit au moment de faire du payant, il n'y a rien de consistant que vous vendez Oui, on peut dire ça parce qu'il y a un élément dont les gens ne font pas attention, c'est l'attention du prospect. Tant qu'on est dans le gratuit et tant que le prospect sait que c'est du gratuit, son attention n'est pas au beau fixe. Pour un même contenu, dans un environnement payant, le prospect a beaucoup plus d'attention que… Il y a beaucoup plus d'attente. D'attente et plus de concentration, d'attention voilà. justement, voilà pouvez même contenu dans l'environnement payant, le prospect a beaucoup plus de chances de mieux comprendre parce que là, il se concentre beaucoup plus. Donc, il y a cet élément-là aussi qui est derrière. Voilà. D'accord, ok. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Okay. Comment trouver eh, de façon concrète les, cette limite-là D'abord, pour comprendre cette limite, il faut comprendre pourquoi est-ce que vous faites de la démonstration des valeurs. Voilà, je fais de la démonstration des valeurs en contenu pour montrer mon expertise au prospect. Voilà, je vais lui montrer que je peux l'aider. C'est ce qu'il recherche là, je peux lui permettre d'obtenir cela. Et donc, quand je fournis du contenu gratuit, comment je sais que je dois l'imiter Je dois l'imiter à partir du moment où le prospect lui-même me pose des questions ou bien veut en savoir plus. À partir du moment où le prospect vient vers moi pour me poser une question, pour en savoir plus, ça veut dire que qu'il accorde la crédibilité à ce que je fais. Il croit en moi, il sait que je peux l'aider. Donc, à partir du moment où il pose la question, ça veut dire qu'il est sûr, il est convaincu. Donc, à partir de ce moment-là, je peux déjà lui dit de payer pour passer au niveau fin supérieur, voire de faire une proposition commerciale. Voilà, de de proposition Donc, si, je commerciale. Bien, si vous avez fourni du contenu gratuit et que les prospects vous contactent déjà, vous avez atteint votre objectif du voilà. contenu gratuit voilà. parce que le but du contenu gratuit c'était de vous faire connaître et puis attirer l'attention sur vos prestations de services voilà. à et puis vous Le prospect est venu et oui. être crédible voilà. et puis il vous pose des questions, il rentre en contact avec vous de quelque manière que ce soit. Soit ça. par email, soit par WhatsApp, soit par message, vous dites je veux appel. savoir plus, ou bien il vous pose un autre problème, plus précis, vous devez savoir que vous avez déjà atteint votre, votre, votre objectif. objectif. Voilà. Donc il faut lui proposer maintenant votre offre commerciale. C'est ça. Voilà. voilà. Donc on va donner un exemple concret. Hein. Un exemple concret qui m'arrive euh, souvent au cabinet AMP. Qui m'arrive souvent au cabinet AMP. Lorsque vous donnez une technique, par exemple vous donnez une technique pour détecter des idées de business rentables. Ou donc, bien vous donnez, il y a pas longtemps. voilà, vous pouvez donner, je ne sais plus c'était une technique pour détecter des business rentables, que ce soit vous-même vos problèmes. Voilà, j'ai donné un exemple avec un entrepreneur ici en Côte d'Ivoire qui a réglé lui-même son problème et tout ça. Donc, généralement, lorsque vous donnez une technique comme ça, ce que les gens posent comme question, ils viennent demander, mais et dans mon domaine? Exactement. Voilà, dans mon domaine qui a une pharmacie, pour moi, un truc, qui suis coiffeur, comment je dois adapter cette technique-là à mon domaine? Voilà, Exactement. donc à partir de ce moment-là, vous ne devez pas faire le travail pour lui. Vous ne devez pas adapter et puis lui donner le conseil. Mais s'il a déjà le conseil, il n'y a, a plus de raison de payer chez vous. Même si vous essayez de répondre, vous pouvez répondre de sorte à laisser toujours ce petit mystère-là qui va ramener la personne hein, à devenir client chez vous. Parce que si vous répondez qu'il a la solution, il n'y a plus de raison qu'il achète chez vous. Voilà, il n'y a plus de raison qu'il achète chez vous. Je pense que c'est très clair. À partir du moment où la personne demande une précision face au conseil au contenu que vous lui avez donné, il faut passer directement à la proposition D'offres commerciales. Voilà. Et donc, avant d'arriver à cette étape en principe, vous devez réussir ce qu'on appelle l'attraction. Et donc, euh, si vous ne savez pas encore attirer les prospects grâce à plusieurs stratégies qu'on enseigne généralement, que ce soit le message marketing, la démonstration des valeurs dont on vient de parler, qui a plusieurs versions d'ailleurs. La plus connue, c'est ce que les gens savent. Ils écrivent, mais il y a la démonstration des valeurs pour des produits, que ce soit des vêtements, que ce soit pour des jeux, il y a la démonstration des valeurs pour tous ces types de produits. Donc, si vous ne savez pas comment attirer des prospects au quotidien, dans votre business qui vont vous demander en savoir plus le prix ou bien comment vous fonctionnez, vous pouvez télécharger la série de livres « Les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes ». Vous trouverez le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo et euh, vous pouvez laisser un like sur cette vidéo-là si elle vous a aidé et la partager à vos proches. Donc, euh, on vous dit à très bientôt bye. pour une, une prochaine, prochaine vidéo. Bye Alors, bye. bye. bye.